Tu connais, tu m'allonger, je ne un truc à Oh oh oh oh. tu veux je pas faire ça. Je vais qui distribue du vais vous cacher. Je vais vous cacher. Je vais vous cacher. Tu connais, tu connais, putasse 889, 889. Tu connais pas ce la tête du clan C'est tout mal beatmaker Non pas celui qui est tout cassé Car ça mirage, suis ton cauchemar Marshall sur la tête Tu connais, tu connais Avec gros Simon N'est t'es mort le Covid C'est pas des billets de Monopoly je verras que je te prends ton téléphone le second degré, sais que beaucoup utilisé. Le Pipa le frérot sur Discord, 400, un album. On arrive bientôt pour l'EP 889, haha. vitas allo le clan, RDV, MJA. Prends le braco, top pour tu prends le bloc avec la LED. Et sur le théo, ouf, un type de ziac. Si tu connais aussi frissé, je m'en inspire. Pétasse. Wouhou. Wouh. Pas le frérot sur Discord. 400 un album. Arrive bientôt pour le P 889. Allo le clan, RDV, MJA. Allô le clan, RDV MJA. Pour le braco, pour le braco. Tu prends le bloc avec la LED. Tu prends le bloc avec la LED Big up la barre Islo et soit tous les mecs et les meufs de 5C et soit tous les mecs et les meufs de 5C et de 6A